merci encore une fois Le Spotlight pour nous avoir accueillis, merci beaucoup, merci Marc, merci Isabelle, merci David et Cosmos Productions pour avoir réalisé cette, cette captation voilà, du casting, merci. Merci à Eric Barre quand même, le parrain, bravo Merci. C'est un rire mieux que le mien. <rire> Non, effectivement, alors, le projet, mais on a le temps, mais les places seront disponibles ici. Le Spotlight me produit au Sébastopol pour fêter mes 15 ans de scène le 1er octobre. Voilà. Et comme il n'y a plus de place ici pour se produire, euh, venez le 1er octobre au Sébastopol. Ok hein Vous attendez un sketch là hein Ah bah, Il faut venir le 1er octobre. <rire> bah, moi je voulais être chanteur. Il y a dit non, pas de chanteur, c'est que des humoristes. Alors que c'est pas évident de chanter et je voulais prouver que je savais chanter. Parce qu'il y a des chanteurs qui savent chanter, enfin qui pensent savoir chanter, qui ne savent pas chanter. Prenez le chanteur le plus constipé de la chanson française. Des noms. N'ayez pas peur, ils sont pas là. Grégoire, par exemple. Grégoire. Ah, hein, il... oh, Grégoire. Il a, il a tout compris, lui. Hein. Hein, C'est vrai, hein. ce pas évident de chanter. Mais prenez Grégoire qui, qui lui a appris à chanter dans ses shots. Hein, C'est le chanteur le plus constipé. Franchement, c'était le hasard. Il était peinard chez lui. Il a d'un coup... Euh... Toi et moi et nous et tous ceux qui le veulent, allez. Vas-y, non, ne fais pas la gueule, allez, vas-y, comme moi, allez, vas-y, mets-moi un fuca. Non, mais faut il faut qu'il se lâche, hein. franchement, on n'applaudit pas, c'est arrêtez, non non, non, non, non. On rigole, on rigole, c'est pas évident. C'est pas évident de chanter, c'est pas évident de chanter. Il y en a qu'un qui avait, qui avait tout compris de la chanson française, c'est Mai Brandt. Hein, pour les plus jeunes, vous connaissez pas, mais. Quand j'ai appris que c'était lui qui avait tout compris des femmes, parce que pour être plaire aux femmes, il faut être chanteur, et lui, il avait tout compris des femmes. Quand j'ai appris que c'était de lui qu'on parlait, je suis tombé de haut. Hein. Bon, ok, d'accord, lui aussi. Ah, t'es au courant qui D'accord. Non, mais vous êtes jeune, donc vous n'allez pas savoir qu'il est des... enfin, qui est tombé comme moi. Euh... Mais moi, je suis vivant. <rire> il avait tout compris des femmes. My Brand. Quand il rentrait sur scène, il avait, je sais qu'il avait, il avait, un charisme, puis des cheveux. Oh, on aurait dit réponse. Ah lui, il utilisait L'Oréal. Hein. <rire> Est-ce qu'ils le volent bien. C'est un jeune mot, mais les vieux comprennent plus vite. Alors attention, Maïbrant, à chaque fois qu'il est rentré sur scène, les filles, elles étaient, oh, elles étaient hystériques. Oh, au début, il n'était pas sur scène, bon, la salle était sèche, il rentrait maréotte. Ah, franchement, hein ah, il pouvait aller à la page après. Hein Alors il rentrait sur scène, les filles hystériques. Bon, là je suis pas Mahybrante, mais imaginez-moi quand même. Hein, euh, là c'est un cri d'écœurement. Hein. Bon. Je rentre sur scène, chez My Brand, j'ai les cheveux qui volent. <rire> comme lui d'ailleurs. <rire> tu me la gardes celle-là, je vais la hein, Je vais la garder dans mon spectacle. Euh, <rire> Donc il rentre sur scène et là les filles. Et lui il se met, il se met à chanter ceci. je <rire> oui, de me la péter. C'est comme ça que je t'aime. Oh. Ouais, ouais, wow, ouais, wow, wow, wow, parce que ah, ah, c'était son dernier mot. Ouais, vous aussi, ça. Ça m'émeut, hein. Oh, mon amour avec toi, je t'en serai toujours. Ouais, il aurait jamais dû le dire ça. Ça cache quelque chose c'est-à-dire qu'on est fidèle. Hein? J'ai pas raison? Les filles. Bon, elles sont célibataires, mais vous allez comprendre mieux plus tard. Mais je n'aime. C'est gentil. Je vais comme la faire. Mais je n'aime que toi. Voilà, il est tombé. Il faut bien une chute dans une connerie, hein. Voilà, non, c'était pas évident. En tout cas, je tiens à vous dire, avec un grand Z. Voilà <rire> ouais, on peut se rattraper quand on s'entend parce que j'adore m'écouter euh... <rire> il n'y a qu'en s'écoutant qu'on voit qu'on fait des conneries hein. en tout cas je suis heureux toujours avec les grands aides il n'y a que dans le nord qu'on utilise les aides à la fin excusez hein. hein mon, grand -grand. mon grand grand vive la France mes chers compatriotes mes chers amis je compte sur vous pour voter pour moi la prochaine fois vous n'avez pas voté pour moi vous hein. vous avez choisi l'huître à lunettes oui, je suis nouveau président. Euh, je suis nouveau république. Oui, oui, euh, euh. Il a joué. <rire> C'est le nouveau DSK. Mes chers compatriotes, vive la France, vive Cosmo Productions, vive Métropolis. N'oubliez pas, demain matin, 9h10, les résultats sur mon Facebook dans deux heures. <rire> ah Tu n'oseras pas me dire le résultat. Hein en tout cas, je vous embrasse très fort. Alors n'oubliez pas, les places sont à vendre. Si vous les achetez maintenant, ça sera le même prix que dans Alors, n'hésitez pas. Eh, hey, vous faites une affaire. Hein Allez, je vous embrasse. Bonne année. On l'a oublié de le dire dès le début. Tu n'as aucun goût. Hein tu dû monter sur scène. Euh, bon, avant tout... Euh... Faut une chaise. Euh, je... <rire> <rire> ben, bonne année. Euh, et encore, tu aurais pu faire un effort de te mettre à côté. Hein Franchement, jusqu'au bout. Hein Je m'appelle Pré-Métropolis. Hein C'est mon badge. mais il est Trop grand. Hein Mesdames, Messieurs, Métropolis, on peut les applaudir bien fort pour euh, cet événement. Merci à Marc, merci à Isabelle. Besoin d'images La solution, c'est Cosmos Production. Captation vidéo, reportage, film institutionnel, documentaire, post-production. Une équipe réactive et professionnelle à votre écoute. Valorisez votre image. Des enseignes prestigieuses nous font confiance. Pourquoi pas vous Cosmos Production est aussi au service des artistes. Contactez-nous pour créer vos clips et vos maquettes vidéo. Cosmos Production, vidéo, photo, graphisme sur cosmosproduction.fr et au 06 22 92 76 72. 06 22 92 76 72. Bienvenue sur le site de Cosmos Productions. Bienvenue sur Cosmos.